Andy aime partager. Euh oui, enfin ça dépend. Andy aime partager ses savoirs et ses compétences. Ah ça oui, vraiment Andy a déjà suivi un MOOC. Comment faire ses réserves de noisettes Oui, un MOOC, un cours accessible gratuitement sur Internet et animé pendant une période donnée. Andy a aimé travailler quand il voulait, où il voulait, avec qui il voulait et à son rythme. Maintenant, je partagerai bien mes expériences. As-tu déjà entendu parler du S-MOOC pas à pas Pour découvrir plus en détail les méthodes d'apprentissage virtuel et même créer ton propre s Moi Tout seul Oui. Et tu peux même te faire aider par les autres. Un s est un social MOOC basé sur les échanges, interactions et les créations des participants. Et les auteurs, issus de six pays européens, peuvent aussi t'aider. J'ai déjà une idée de s Comment développer mon entreprise de casse-noisette Comment faire pour suivre ce S-MOOC Il faut un équipement informatique relié à Internet, se connecter sur la plateforme EcoLearning et s'inscrire. Prochaine session à partir du 5 octobre. Tu veux une noisette